L'onde de choc se poursuit après le récent décès de l'étudiante gabonaise Danis Dina Bongo-Ibonga en Turquie. Et le doute persiste quant à la thèse de la noyade avancée par certaines sources. Pierre Minza, président de Machette syndicale, n'y croit pas non plus. Aussi n'hésite pas à indexer l'état gabonais qui se permet d'envoyer les bacheliers mineurs dans les pays qu'il sait racistes. Nous devons revoir notre coopération avec les pays qui pratiquent du racisme. Du racisme. Les parents peuvent ne pas être informés de ce qui se passe en Turquie. Mais le gouvernement gabonais sait que la Turquie et la Tunisie sont des pays racistes. Par conséquent, si les parents ont fait un choix d'envoyer leurs enfants dans ces pays-là, c'est au gouvernement d'orienter les parents pour dire Nous n'acceptons pas que les enfants gabonais. Aille dans les pays où le racisme est pratiqué à 100%. À ça, moi je ne suis pas en droit d'accuser les parents qui sont déjà victimes au départ. Moi, c'est le gouvernement qui est responsable. Pour Pierre Minza, l'État est responsable et doit assumer, suite à cet incident survenu en Turquie, car la ruée vers les universités d'autres pays s'explique par le fait que les conditions ne sont pas réunies au Gabon. Les enseignants de l'Université de aujourd'hui sont performants. Et ils sont même mieux payés aujourd'hui que les enseignants qui nous ont tenus à notre époque. Parce qu'aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle la frime d'incitation à la recherche, la pire. dont le minimum des montants est de 500 000 francs qui passent dans leur gluten, je dis bien, je persiste, j'assume. Donc le minimum des montants est de 500 000 francs qui passent chaque fin du mois dans les bulletins des enseignants de l'université. Ce sont les hommes les mieux payés au Gabon. Je dis bien les hommes les mieux payés. Mais ces hommes-là sont compétents. Ces hommes-là sont valeureux. Mais ils exercent dans quelles conditions C'est inadmissible qu'on retrouve 15 000 élèves, 15 000 étudiants dans l'amphi. C'est inadmissible. Un enseignant aura-t-il le temps de corriger 15 000 copies à l'amphi? Vous pensez que c'est possible? Non. Je ne suis pas en train de justifier que la vente des fascicules est autorisée. Je dis bien, nous, en notre époque, on ne nous faisait pas acheter les fascicules parce que l'enseignant était payé pour nous transmettre la connaissance. Pour ce qui est des écoles supérieures gabonaises, le syndicaliste estime que non seulement elles coûtent cher, mais aussi ne sont pas de qualité. D'où la prédilection des parents pour les pays étrangers. Ceci étant, Pierre Minsa culpabilise le gouvernement. Si on envoie un enfant de 16 ans à l'université au Marbonde, c'est envoyer, envoyer cet enfant à la mort. Parce que c'est fort probable que cet enfant fasse 10 ans en première année. 10 ans, il va changer le département. Parce que l'université Omar Bongo est morte depuis des années. Avec ce que nous connaissons là-bas. La vente des fascicules et tout ce qui suit. Autre cas de figure. Si nos enfants sont envoyés dans les écoles supérieures, privées, Mais ces écoles supérieures au Gabon coûtent excessivement cher. Et parfois, ce n'est pas les écoles de qualité. Parfois, ce n'est pas les écoles de qualité. Que vous sortiez de l'université Omar Bongo. Que vous sortiez de ces écoles supérieures au niveau du gabon vous êtes appelé à chômer pendant 20 ans c'est une caractéristique personne ne peut nous dire le contraire voyez alors si aujourd'hui euh, euh, l'état a la possibilité d'offrir un autre environnement propice à nos jeunes enfants mineurs qui gagnent le bac à 16 ans à l'étranger je pense que nous ne pouvons pas condamner les parents qui ont, qui ont envoyé leurs enfants qui envoient leurs enfants à l'étranger. Les conditions n'étant pas réunies au Gabon, on pense que nos enfants peuvent mieux réussir ailleurs. Ce qui est normal, nos enfants sont en mesure de compétir avec les, les Américains, les Japonais, dans des écoles, euh, dans des écoles internationales. S'agissant du décès de la Judina en Turquie, cinq suspects auraient déjà été interpellés, dont trois Turcs et deux étrangers.